Vous vous retrouvez sur l'interview ASMR de Sam Salut c'est Sam, je suis étudiant en troisième année de bachelor communication à l'ICTA et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez Com. En fait ça a été carrément un coup de chance, j'étais en train de, de traîner sur, sur LinkedIn, j'étais en train de, de scroller et je suis tombé sur la publication que membre de mon réseau avait partagé, et en fait c'était une vidéo backstage d'un tournage d'un spot TV en Espagne, mais genre vraiment un truc trop stylé quoi. Par curiosité, je suis allé voir la page, et c'est comme ça que j'ai découvert l'agence COM, et euh, on peut dire que ça a été le, le coup de foudre quoi, il faut dire que c'est une agence spécialisée dans la vidéo, qui se démarque par son humour, euh, le cocktail parfait par rapport à ce que je cherchais. Euh, malheureusement, bah, une offre de stage elle était déjà passée, elle était déjà close, du coup, bah, moi je l'ai tenté en candidature spontanée, et comme quoi, la leçon à retenir, c'est qu'il euh, faut toujours tenter pour, pour ne pas avoir de regrets. En fait, ce que j'aime dans mon stage, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Euh, je fais énormément de choses et c'est ça qui est ultra enrichissant. Euh, bien entendu, j'ai des routines liées à mon métier, comme la création de contenu ou la programmation de posts sur les réseaux sociaux mais je peux être très bien amené à aller aider sur un, sur un tournage d'un spot TV pour une marque ou bien carrément gérer une interview pour Commedia. Par exemple, il m'est arrivé de, de partir tourner avec un Instagrammeur comique dans les rues de Paris pour une vidéo M&M's, c'est totalement fou en fait. Chaque semaine, il se passe des nouvelles choses totalement folles que je n'aurais jamais imaginé. Avec Comédia, j'ai eu la chance d'interviewer des grands noms de business mais aussi des profils plus atypiques comme un ancien tireur d'élite, le DJ officiel du rappeur Esprit Noir, une candidate de Top Chef ou bien encore euh, un producteur de cannabis en Suisse. Pour ce dernier, on est parti directement chez lui en territoire suisse pour euh, faire un reportage sur les dessous de la plus grosse production de cannabis en Europe. Pour ceux qui connaissent Narcos, j'ai vraiment eu l'impression de, de vivre cette série. J'étais vraiment au milieu de toute cette production et c'est carrément fou pour un stage. C'est totalement dingue et, et vraiment j'en garde un très bon souvenir. Ça rend bien ma chemise de l'orange?